on appelle. Acte d'exposition, la première scène, fournissant tous les éléments nécessaires à la compréhension de la situation initiale. Donc une bonne exposition, qu'est-ce que c'est Eh bien, une bonne exposition doit instruire le spectateur de, du sujet. De, du temps, du lieu et même de l'heure où commence l'action elle doit également informer de, des personnages, des noms des caractères des intérêts de tous les personnages principaux elle doit également être claire elle doit être courte elle doit être intéressante c'est possible et elle doit être vraisemblable. <coughs> ouais. La présente exposition n'est donc pas un bon acte d'exposition. Ah oui, elle se contente de présenter des choses complètement hermétique. Des formes par-ci, des formes par-là. Je ne vois pas du tout le rapport avec le thème de la Biennale. Alors on m'avait dit « Oui, tu vas voir à la Biennale cette année, on va te raconter plein d'histoires que tu n'auras jamais entendues, etc. etc. » Alors je me suis dit ouais, « c'est super Je vais venir !» Je vais regarder et puis je vais rentrer chez moi et je vais bien dormir. Ah oui, les histoires, ça sert à s'endormir. C'est pas moi qui le dis. Je cite. Christine Brunet, psychologue, hein, psychothérapeute. L'histoire du soir qui réunit l'exposition et le public dans chacun quand chacun a vécu sa journée de son côté, est un moment d'échange, d'intimité et de complicité très important. Quand une exposition raconte une histoire à son public, elle lui montre qu'elle est disponible pour lui. Je continue. L'histoire du soir permet de mettre des mots sur les peurs. À ce titre, les contes sont très recommandés ils mettent en scène des situations et des personnages très explicites, auxquels le public peut facilement s'identifier. Christine Brunet, psychologue, psychothérapeute. La dame a dit très explicite. Alors que là, nous avons affaire à une exposition complètement quoi Quoi Quoi Je veux dire une exposition complètement multique, quoi. « Je ne vous dirai pas l'heure car je me fiche du temps qui passe. »« Je ne vous dirai pas le nom des personnages, ni les thèmes, et ne parlons pas de la météo. »« Je me fiche du temps qu'il fait. » En revanche, les formes, les lignes, les petites choses abstraites et graphiques, c'est très intéressant. On ne sait jamais si c'est raté ou réussi. Ça garde toujours une dose d'ambiguïté. Cette chose sur le mur, par exemple. Euh... Ça Non, pas ça. À côté. Ça Oui, voilà. <rire> eh bien, cette ligne, mmh. quand elle fait ce détour par le bas, mmh. est-ce qu'elle sous-entend que ce que l'on dit est creux ou bien que ce que l'on dit est profond Voilà. Pareil, cette table avec ce livre. Ah, euh, Ça, là. Oui, oui. Eh bien, cette œuvre, est-ce qu'elle signifie qu'il faut tourner la page Ou bien plutôt qu'il faut tirer un trait ouais. Ah ouais. Comme ça, ça reste complètement abstrait, hein. Enfin, je veux dire, ça devient carrément conceptuel, même. Ah, ça, c'est les adultes. Mmh. Vous vous souvenez du Petit Prince Eh bien, dans le livre, le Petit Prince refuse tous les dessins de moutons parce qu'il les trouve trop imagés, trop directifs. Il choisit le dessin de la boîte, parce qu'il peut simplement imaginer ce qu'il y a dedans. C'est ça, l'art conceptuel. Toutes les œuvres que vous voyez sont comme des boîtes qui doivent permettre d'imaginer le mouton qui est dedans. Est-ce que vous voulez dire que il euh, y a un mouton dans chaque œuvre de Donald Judd? Oui, on peut dire ça. Mais vous avez le choix pour l'animal. Par exemple, ça peut tout aussi bien être une vache ou une poule, ou un cochon d'inde. Ou un canard <rire> Tout à fait oui, un canard. Disons que dans chaque œuvre de Donald, il y a un canard. Dessine-moi un mouton. Pardon Je dis, dessine-moi un mouton. Sur Google Images, quand on tape « dessine-moi un mouton », on obtient environ 653 000 résultats d'images de moutons en 32 dixièmes de seconde. Il y a d'abord un petit mouton qui a l'air déjà très malade. Il est juste à côté d'un mouton stylisé avec des yeux ronds comme des œufs. Manifestement, il a bu. Ensuite, un mouton dessiné sur ordinateur à la patte avant gauche qui n'est pas reliée au reste de son corps un mouton féminine de savoir voler, à côté du logo d'une entreprise intitulée « J'ai informatique ». Un homme est dessiné à couder un bar avec un tatouage de mouton sur le bras droit. La seconde ligne commence par un mouton très bien dessiné, à côté de la phrase « Dessine-moi un mouton ». Un homme regarde la télévision, tandis qu'un autre homme est nu et demande « Dessine-moi un pantalon, un doigt dans la bouche ». Un mouton mange de l'air et dit « Bè, Retour du petit mouton malade. Un mouton est droit dans ses bottes et un avion écrit dans le ciel « Dessine-moi un mouton. » Un gros mouton câline un petit mouton à côté d'une boîte. Un mouton avec une tête noire, un nuage... Et puis un mouton avec un casque sur le mouton. Et voilà comment on endort une exposition. <rire> hey, vous sentez quelque chose là Et là, oh, oh, anesthésie générale. On pourrait l'opérer. On pourrait lui faire changer. On pourrait lui faire changer le nez. Non, mieux, mieux. On pourrait euh, mettre les oreilles à la place du nombril. Vous imaginez Le coup de théâtre. Alors l'exposition. Se réveille, c'était joli, se regarde dans le miroir, elle ne se reconnaît pas, panique, crie, terreur, ça ça serait génial.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 Avec les vases. On n'a même plus le droit de mettre des fleurs dedans. Comme si les fleurs, c'était trop bavard. Mais ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée. Imaginez, imaginez un bouquet avec cent fleurs différentes. Chacune avec son propre langage. <tousse> Oh, attendu, je y a pas dire. Non, tu pas là, c'est lui. Oui, oui, oui, oui. Oui, c'est lui, c'est Non, celui, oui, c'est lui. Non, non, non, non. Mais oui, oui, oui, oui, Ah bon, oui, ah bon, non, oui, non, non. Bon, vous avez fini, oui. Mais non, mais arrêtez, c'est fini. Ça serait génial. Ça serait génial. Il faut rendre ces vases un petit peu plus communicants, Riste. Ah oui, il faut aider un peu le récit, quand même. Oui, il faut... Oui, alors. Oui, bonjour madame. Euh... Est-ce que vous pourriez faire livrer un bouquet de fleurs à la sucrière, s'il vous plaît Ou plusieurs bouquets de fleurs, même. Oui, la sucrière, oui. Vous voyez le grand bâtiment, là Le grand bâtiment qui... qui se trouve juste à côté de l'endroit où il y a de l'eau qui se jette dans de l'eau. Oui, voilà. Merci. Bon, ben voilà. Eh ben, en attendant, hein... en attendant, voyons voir. Voyons voir ces cartons. Une exposition à laquelle on croit jusqu'à un certain point. Une exposition qui fait rêver comme rien au monde, mais à laquelle on arrête de croire quand on entre à l'école primaire. Et ça ne fait pas trop de peine. Tu sais mon petit, il faut que je te dise, cette exposition n'existe pas. Ha ha ha, ha. à Noël. Bon sang, ça c'est une bonne histoire. Je pourrais essayer de faire croire que je suis une exposition ambulante, tirée par des animaux avec des cornes, qui vient une fois par an dans tous les foyers du monde, sans que personne ne la voit jamais. Au mois de décembre, il y aura de pâles copies de moi, dans les rues, des expositions déguisées en moi. L'exposition est une ordure. Pour que les gens s'intéressent à ce que vous avez à dire, il faut leur raconter de bonnes histoires. Raconter une histoire, ça sert à parvenir à ses fins. La fin de l'histoire justifie les moyens. Aux États-Unis, il y a des gens qui donnent des cours d'histoire. Le storytelling est l'application de procédés narratifs dans les techniques de communication pour renforcer l'adhésion du public à la finalité de l'entreprise, qu'elle soit économique ou politique. Par exemple, dans les problèmes mathématiques, la finalité de l'histoire, c'est de résoudre un problème abstrait et c'est tout. C'est pour ça que les histoires, dans les énoncés des problèmes mathématiques, ne sont pas très intéressantes. Un potier fabrique des vases, parmi ceux-ci, 60 sont verts, etc., « Quelle est la probabilité que l'acheteur choisisse un vase vert ?» Mais la finalité de cet énoncé mathématique pourrait non seulement être de résoudre un problème abstrait, mais aussi de vendre des vases. Cela contribuerait simultanément au développement de l'éducation et de l'économie. Il faudrait raconter l'histoire du potier de manière à ce qu'elle soit plus passionnante que le potier vive des aventures pour que les gens aient envie d'acheter ses vases. On veut plus d'histoires. Encore plus d'histoires. De nouvelles histoires. Des histoires autrement. Plus, plus. More stories. Encore des histoires. Des histoires. On veut encore des histoires. Allez, juste une petite dernière pour la route. Allez, encore une petite. Vraiment, c'est la dernière. Allez, encore une petite. Oh non, tu m'avais dit, Roger, que c'était la dernière histoire que tu me demanderais. Oh non Allez, fais pas chier. Bon, d'accord, je vais t'en raconter une dernière petite. Quand le potier fait un pot, c'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pas le potier qui tourne autour du pot. Quand le potier fait un pot, c'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pas le potier qui tourne autour du pot quand le potier fait un pot. C'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pas, pas, pas, pas le potier qui tourne. entre du réveil rêve, quand le potier fait un pot et après la fin. C'est le pot qui tourne entre ses mains. une pomme géante dans un hôpital Après être descendu d'un avion en site de fouilles. Dans les rêves, les histoires n'ont pas de sens. Alors, il faut bien leur en donner. C'est très humain. Avez-vous déjà regardé un dictionnaire de l'interprétation des rêves C'est un dictionnaire, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une très longue liste d'objets classés par ordre alphabétique. Sauf que, dès qu'on commence à le lire, le monde s'écroule. Dans le petit Robert, quand je cherche la définition du mot « pomme », je trouve ceci. « fruit du pommier »,« rond », à pulpe ferme et juteuse, à cinq loges cartilagineuses contenant les pépins. Dans un dictionnaire d'interprétation des rêves au mot « pomme, je lis ceci. « Si vous ramassez des pommes, cela signifie une infidélité dont vous serez l'auteur. Si vous mangez des pommes, un changement va bientôt intervenir. Si vous achetez des pommes, d'autres personnes porteront le chapeau à votre place. » Si vous mangez de la compote, vous connaissez un accomplissement sans gloire, sans aucun mérite. C'est comme si, la nuit, quand nous dormons, les pommes complotaient. Les pommes ne complotent pas. Les pommes... Exactement. Les pommes ne complotent pas. Une pomme, c'est un fruit, quoi Une pomme, c'est un fruit quoi Je veux dire, un fruit mutique. Joli, hein Mais renfrogné. C'est comme les torchons. Si vous voulez mon avis, les torchons sont des torchons. Rien de plus. La seule chose qu'ils disent, c'est « Je suis un torchon, je suis un torchon ». Ils le répètent en boucle. Les torchons ne... Eh, hey, vous là, les deux cendrillons, vous voyez ces torchons Eh bien, occupez-vous-en. Un torchon n'a pas de sens. What you see is what you see. What you see is what you see.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 Pagnier piano panier piano panier piano panier piano panier piano piano panier piano hmm. panier piano panier piano panier piano panier piano piano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 panier piano panier piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano Pani piano panier piano panier piano panier piano panier piano panier piano panier piano panier piano Pani piano piano panier piano panier piano piano Thank <laughs>